gang Whitman de retour avec les deux Vipar spectra qui sont maintenant allumés et oui les deux sont présentement allumés avant on avait seulement la xs 2000 parce que nos plans étaient petits et puis on n'avait pas besoin de dépenser d'électricité là pour les deux Même encore en ce moment les plans sont petits on pourrait garder seulement une lumière allumée mais on est à Winman et avec Whitman on allume les deux lumières dans cette tente 4 pieds par 4 pieds avec un filtre qui devrait être lavé ou même changé. Et voici mon extracteur d'air. On peut voir ici le manque d'expérience. Hey, faites jamais ça. Cassez-vous pas la tête à coller les deux morceaux comme ça. Prenez-vous un petit bout et mettez-le entre les deux. là. Ça va faire encore deux rabouts à faire, mais... Je me suis cassé la tête à faire ça, les amis. Ne faites pas ça. Mettez une petite un petit petit partie entre les deux là. Un pied là. Il n'y a rien là. Donc la Vipar Spectra, J'ai mis ça à 75% de sa capacité. La P2075% de sa capacité. Et là, je vous les montre pas les plans. Ah, oh, ça va mal. Ça va mal. On y va, prête pas prêt j'y vais, et voici mes deux clones, voici le Glouki numéro 4 euh, que j'ai fait en clone sans même savoir qu'est-ce qui goûte euh, exactement, l'autre le, le, est en train de curer, le vrai Glouki numéro 4 est en train de curer, donc euh, ça n'a pas de l'air récurrence. Hein? Le deuxième clone qu'on a pris pour cette grow, le Pinkush. Numéro 4. Euh, il est incroyable en fleurs. Il est en train de curer. Je sais pas s'il va être bon. Ah, regardez ça. Euh, ça fait dur. Ça fait dur en esti. Euh, c'est tu le froid? cest tu le pH? cest tu le manque de nutriments? Là, il faut que j'y nourrisse. Euh, c'est soit que je donne de l'eau avec un bon pH ou un mauvais pH. Ça va mal ça va mal ok ça va très très mal euh, le contenant est un peu léger mais pas encore assez euh, si on se fie à mon expérience aquaman je donnerais de l'eau immédiatement mais je vous le dis c'est sûr que les feuilles sont vers le bas je pense que je pense que c'est le moment là. mais là, est-ce que je donne des nutriments ou pas écoute j'en ris parce que je suis découragé je suis découragé j'ai soulevé mes plans, j'ai soulevé mes plans euh, pour que quand l'eau va s'égoûter, qu que l'eau, euh, comment je peux dire ça, que la plante ne reboive pas l'eau. Il y a un terme à ça, là. il y a un terme. Ah, oh, vous aimez pas le pourcentage, hein? 40 Eh hey, oui man, mais 150 hey, J'ai plus d'argent gros, là, pour un humidificateur, ça coûte juste 30 pièces, Bro, j'en ai un humidificateur, il ne fonctionne pas assez. Il faudrait que j'en achète un autre. T'as raison. Et là, là, je te le dis, là, il y a trop d'affaires. J'achète trop d'affaires, man. J'achète trop d'affaires. OK, on a quatre plans dans cette grow là On a quatre plans. Les deux autres plans, j'ai aussi mis des soucoupes. Regarde, là. Regarde. Soucoupe de plastique. Pas de soucoupe de plastique. Ben oui, man. Achète une soucoupe de plastique. C'est ça que je te dis, là. Là, il faut que j'achète une soucoupe de plastique. Il faut un humidificateur, parce que l'eau fonctionne pas. Ça arrête plus le gros, les dépenses. Ça arrête plus les dépenses. OK, ça c'est le GMO Animal Cookie. On est parti ça à partir d'une graine de cannabis. Euh, de Ripper Seed. De Ripper Seed. Il est bien, c'est correct. Euh, J'ai enlevé quelques feuilles là, à cause de mes euh, trips. Les trips. Hein, les fameux insectes, les trips. Où c'est qu'ils sont rendus? À... Ça est tu un, est ici? J'en vois partout. Non, écoute, euh, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, là. il y en a plus ben-ben. Euh, sont-tu cachés en-dessous des feuilles? Écoute, je sais pas qu ce qui est arrivé. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Je sais pas s'il y a eu froid. Je ne sais pas, si... pas qu'est-ce qui est arrivé. Je sais pas. Là, j'attendais pour régler mon problème de trips. Euh, J'ai écouté vos conseils, euh, plusieurs conseils différents. Euh. Vraiment là, différents. Je ne commencerai pas à les humilier euh, en passant en passant du shampoing. Euh. Avec, je, en passant du shampoing jusqu'à l'ail. Euh, écoutez, je vais utiliser des insectes prédateurs. Je suis supposé de me procurer euh, deux insectes prédateurs différents. Un pour attaquer les Trips en tant que tels, les fameux insectes sur mes feuilles. Et un autre euh, insecte prédateur pour les larves dans la terre. Donc euh, je m'étais vraiment informé et euh, je compte le faire encore, je compte le faire encore. Mais ça a quand même des coûts, c'est environ 50$. Et puis, c'est 50$ deux fois. Oh my God, il y a de la poussière dans ma fan. OK, on va la nettoyer. On va la nettoyer. On va l'arrêter tout de suite. Comme ça, ça va faire du bien à tout le monde. Tout le monde va être heureux. Hein? Oui, je sais, je sais, je sais, je sais. Laisse-moi le temps, laisse-moi le temps. Laisse-moi le temps de rentrer. Hey, mais il y a même un fil d'araignée ici, man. OK. Bon. On se calme, on se calme. Je vous entends, là? Je vous entends. OK. Il ben, va tomber, man Ok, c'est live, le gros c'est live ici. Euh, toujours Winman, sans montage. Euh, petite pensée, là, au ice cream cake de Indiva. Euh, bon petit phénotype, là. J'aime pas la qualité, mais le goût est bon. On le sait, 30$, c'est vraiment trop cher. Même qu'à 25$, il se ferait planter. Euh, J'aime le goût, par exemple. Ok, là, t'es en train de le voir là. C'est le doji. Doji numéro 1. Depuis le début de la grow, j'ai quand même fait un très bon euh, on ça, low stress training. Je les ai bien. Je l'ai bien euh, accroché. Mais les couleurs de ces feuilles-là sont comme ça depuis le début de la grow. Le gros, le gros. J'ai de la misère. J'ai de la misère. J'ai jamais eu de misère quand même. Ça fait un an que je fais pousser du cannabis, ça fait un an que j'ai mon permis pour avoir 25 plants. Et en un an, euh, j'ai eu beaucoup de conseils euh, pour la première grow. Donc, j'ai suivi ces conseils-là pour toutes mes grows. C'est ma troisième, quatrième. C'est ma quatrième grow. Écoutez, ça va mal. Ça va mal. Donc, je vous laisse un peu de temps pour me répondre. Est-ce que je donne juste de l'eau ou j'y vois avec les nutriments? Euh, là, commencez pas à me dire qu'il faut juste du CalMag, ou juste tel ou tel produit. là Mais dites-moi ce que vous voulez, dites-moi ce que vous voulez, finalement. Mais c'est à cause que moi, vous savez savez, j'étais avec 6 nutriments et puis j'ai six bouteilles, puis je mets 1 millilitre, 2 millilitres, 3 millilitres, je suis la charte. Ça va être difficile, les boys, là, de trouver votre CalMag, puis trouver votre zinc, puis trouver euh, tous vos trucs que vous allez m'énoncer. En gros, j'aurais aimé ça savoir j'ai nourri ou j'ai nourri pas. Là, vous allez me dire, faites le test du EC, euh, fais couler l'eau dans le bucket, fais ton test. Je ne l'ai pas l'instrument. Je n'ai l'ai pas l'instrument parce que souviens-toi, souviens-toi que je dois m'acheter une rondelle de plastique, je dois m'acheter un humidificateur, je dois m'acheter le meter, pour calculer le run-out, je mets de l'eau un petit peu plus que d'habitude, l'eau s'écoule, et puis là j'utilise un instrument qui coûte quoi encore? 20$? Ça coûte pas cher, Windman? Je le sais, 20$, plus la soucoupe, 5$, plus l'humidificateur, un autre, tu tu Puis il faut que j'achète du cannabis pour SQDC, c'est que... C'est rough le gros là, c'est rough, c'est rough, c'est rough! Et fait que, euh, on va l'acheter, on va tout acheter, on va tout acheter, mais une chose à la fois, s'il vous plaît. Et il faut que j'achète les insectes prédateurs. Il faut que j'achète les insectes prédateurs. Donc, tu comprends qu'à un moment donné, il faut faire des priorités. Et euh, présentement, mes priorités ne sont pas dans les insectes prédateurs, ne sont pas dans le humidificateur, ni dans l'humidificateur. Ni dans la soucoupe de plastique. Je suis sûr que vous comprenez. Alright. Donc euh, vidéo euh, triste, triste, mais qu'est-ce qu'il y a eu de différent dans cette vidéo On a soulevé les pots. On va voir la différence. Euh, donner un peu plus d'aération. Un et deuxièmement, euh, ça va pas reboire l'eau. Est-ce que est... comme je te dis, c'est un peu des tests. Euh, on va pas réinventer la roue. Euh, je commençais pas à donner du lait ou du miel à mes plants, là. mais euh, juste de soulever les plants comme ça. Euh... Écoute, j'étais tellement euh, découragé à regarder ces plants-là, je sais plus c'était quoi. Est-ce qu'ils ont eu froid Est-ce que alright Donne un pouce à la vidéo. Écris-moi un commentaire. Donne-moi ton opinion. Épargne-moi, s'il vous plaît. Euh... S'il vous plaît, hein, pour le ventilateur, là, s'il vous plaît. hein, bon? merci. Alright gang. Donc, les deux de gauche, c'est des clones. Et les deux de droite, ça a été euh, à partir de graines de cannabis de Ripper Seed. C'est le temps, là, il faut que faut, faut j'ai nourrice là, ou bien je donne de l'eau, là, ils ont de la misère. Aidez-moi. Bye!